Thank <laughs> you. Quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillot Écréné, il se prend des bourdes dans les pieds Des visagés, des bonnes lourdes, bien fermes À faire pâlir d'envie, dit Judas, sous la douche mater Bien écorné, on n'a pas le choix de s'en prendre une bien bonne Mais une bien cuite à petit feu, au petit four à crème migratoire